Bonjour, bah aujourd'hui euh, avec Bertrand qui est développeur chez Mongopet et Yann qui est responsable qualité, on voudrait un peu vous raconter euh, comment on a mis en place du rate limiting euh, sur notre produit. Alors déjà, comment s'est retrouvé dans une situation où on en a eu besoin, Quelle solution on a développé et euh, comment on l'a mis en place euh, sur un service qui avait déjà des clients Tout d'abord, euh, bon, un petit peu de contexte hein, pour euh, vous raconter un peu ce qu'on fait. Euh, Mangopay, c'est un service de paiement qui est destiné, euh, on va dire, à l'économie collaborative euh, qui se présente sous forme d'une API REST. Euh, donc nos clients, c'est euh, des places de marché, euh, des sites de crowdfunding, aussi quelques applications bancaires. Le service a quatre ans d'existence. En quatre ans, on a, euh, on est maintenant à un peu plus de 1500 euh, clients B2B, ce qui veut dire, on va dire, euh, quelques millions, voire dizaines de millions d'utilisateurs. Et euh, ces clients sont principalement des clients français, euh, anglais et allemands. Et après, on a des clients qui sont un peu disséminés dans toute l'Europe. Et aussi, chose assez importante, on a un modèle de, de facturation où en fait, on, on prend une commission sur les paiements. Donc en particulier, on ne facture pas aux appels à payer. Voilà donc mon c'est plutôt, enfin c'est un, un chouette succès. Euh, et ben le truc, c'est qu'avec le succès euh, viennent des fois les problèmes. Euh, donc les problèmes chez nous, ils sont arrivés avec la conjonction de, de plusieurs points. Donc comme je vous ai dit, par exemple, on ne fait pas payer les clients à la requête. Euh, on a une API qui est destinée euh, principalement à être utilisée depuis des serveurs, donc pas forcément avec un utilisateur euh, derrière chaque requête. Donc, ce qui fait que les clients font par exemple des batchs, de, de préférence à Airfix, fixe, hein, c'est plus drôle. Euh, et en plus, comme c'est une API de paiement, on, on s'attend plutôt à avoir, euh, on va dire, bah, justement des requêtes euh, plutôt d'écriture, de, enfin de, voilà, des requêtes pour créer des paiements, des choses comme ça, pas tellement de lecture. Et donc on s'attend pas forcément, enfin le, le produit n'est pas forcément conçu pour que le client fasse des millions d'appels. De, euh, sauf que le client, bah effectivement, comme je vous ai dit, il fait des batchs à fixes. Il fait des choses aussi sympathiques que par exemple des synchronisations données entre chez lui et chez, chez nous. Donc euh, en test, c'est le ce genre de choses, hein, ça marche super bien. Hein, on lance un batch, on, on, comment, euh, on synchronise les, les 100, 100 utilisateurs qu'on a sur sa base de test. Tout se passe bien. Et puis on arrive en production, et puis au bout de quelques temps, son application, elle fait quelques centaines de milliers d'utilisateurs, et là, ça se passe beaucoup moins bien euh, pour nous. Euh, et puis bon, chez le client, il y a un développeur. Ce développeur, étant de temps en temps pas tout à fait parfait, euh, fait, de, fait des bugs. Euh, des bugs dans des, dans des batchs, par exemple, hein, euh, qui font que les trucs partent, partent, partent en live, en fait. Euh, voilà. Et, du coup, et en plus, avec la volumétrie de clients, hein, c'est-à-dire qu'à partir de quelques centaines de, de clients, la le, probabilité qu'il y en a un qui a un problème commence à être assez, euh, assez importante. Donc, qu -ce, quels sont les effets chez nous Alors ça, c'est une image euh, d'un fermier chinois qui a décidé d'emmener en balade ses 5000 canards, ce qui a créé de légers euh, problèmes sur le trafic routier. Euh, bah chez nous, un client qui, euh, qui commence à faire un flood de requêtes, ça, ça fait un peu la même chose. Euh, donc, euh, déjà, ça peut créer un, des problèmes très immédiats, qui sont que on va saturer un, un des composants de l'architecture. Alors, ça peut être la bande passante, ça peut être un serveur applicatif, ça peut être un serveur de base de données. Voilà, ça dépend un peu de, du type de requête, mais mais voilà. Et, euh, et du coup, ce que ça fait chez nous, bah, c'est qu'on rend, soit on rend un service dégradé, lent, etc. Soit, dans le pire des cas, on ne rend plus de service du tout. Autant vous dire qu'un service de paiement, les clients considèrent que c'est légèrement critique pour eux, en général, pour leur business model, euh, et que donc, ils sont assez rapidement pas très contents. Un effet un peu plus invisible euh, pour les clients, moins pour nous, euh, c'est que des fois, ça pose aussi un problème de coût. C'est-à-dire qu'un client qui va, euh, donc, pas créer une situation catastrophique, mais faire un grand volume de requêtes tout le temps, euh, bah, il, va, il va par exemple mono, monopoliser une partie de l'infrastructure pour lui, un hein, des serveurs applicatifs etc. Il va nous créer des volumes de logs etc. qu'il va falloir stocker qu est ce qui a, qu a, qu a du coup aussi des lignes en base etc. etc. enfin du backup plein de choses euh, Donc bah, chez Mangopé on s'est retrouvé dans une, dans une situation où euh, jusqu'à euh, une à deux fois par semaine on avait un cas euh, plus ou moins grave de euh, de, de petits soucis en production euh, sur un client qui faisait, euh, qui faisait ce genre de choses. Euh, les cas, enfin, les cas dépendaient, effectivement, on avait des cas assez graves, et euh, on avait des cas un peu, euh, un peu moins, où il fallait, euh, on voulait juste que le client, au bout de, dans un laps de temps assez raisonnable, il, disons quelques, quelques jours ou quelques, quelques semaines, il arrête, euh, il arrête son trafic. Euh, le problème de ces cas-là, d'abord, c'est que c'est chronophage, c'est-à-dire qu'il y a, un problème en production, qu'il y a une, donc une. Comment. Il y a un diagnostic de ce problème, qu'on identifie le client qui pose problème, qu'on trouve après le technical account manager euh, qui, euh, qui est en charge du client, et que le technical manager doit euh, contacter ce client, et que ce client doit faire une action. C'est chronophage pour tout, tout le monde, c'est pas très efficace. Euh, en plus, bah, l'expérience montre que la communication entre les équipes d'administrateurs et les technical account managers et pas forcément très, très bonne. Euh, d'un côté, euh, les administrateurs ont un peu du mal à expliquer euh, le, les effets d'un problème du, style, du type au technical account manager, et d'autre part, les technical account managers, qui sont en contact direct avec le client, donc, euh, ont de gros blocages à bloquer directement un, un, un client. Donc ça donnait des choses du style... Euh, L'administrateur qui disait « Oh mon Dieu, un client a fait un million de requêtes en, en, dans les dix dernières minutes. » Et le technical account manager qui lui répondait « Ok, je vais lui envoyer un mail dans la matinée. » L'administrateur système, ce qu'il voulait dire, c'est « Oh mon Dieu, mon infrastructure est, à, est par terre. » Bon. Euh, donc voilà. Donc effectivement, la solution qu'on a décidé de mettre en place, euh, c'est une solution classique de, de rate limiting, c'est-à-dire... On met des limites sur le nombre de requêtes qu'un client peut faire dans un intervalle de temps donné euh, et sur la solution exacte ben je vais laisser Bertrand vous en parler. Donc, euh, je vais vous parler de la, de la solution qu'on a mise en place, et surtout, la chose importante, c'est qu'on a une solution qui est relativement complexe par rapport à ce qu'on pourrait imaginer au début, et donc euh, l'important, c'est de savoir le cheminement qui a fait qu'on arrivait à cette solution, et pas juste la solution en elle-même. Ce qu'il faut bien comprendre, du coup, quand on cherche à mettre en place un rate Limiting, c'est qu'on ne cherche pas à bloquer les clients, on cherche juste à éviter qu'ils abusent de l'API. Euh, on euh, ne veut pas faire en sorte de lui bloquer euh, son, son application, on veut juste faire en sorte qu'il l'utilise correctement l'API euh, avec les besoins que nous on a prévu et, et qui sont euh, qui sont connus un peu tous. On veut responsabiliser son usage et surtout éventuellement ce qu'on veut même qu'il puisse faire c'est qu'il puisse prendre en compte cette responsabilisation dans son implémentation de l'API. Alors du coup euh, comment on peut faire ça La première solution qu'on peut imaginer c'est bah, on prend juste un compteur quelque part et puis on incrémente le nombre d'appels qu'il fait dans une certaine dans une certaine période, dans ce qu'on appellera un bucket. Et ce requête, on va dire qu'il a une capacité de 2000 appels sur une tranche de 15 minutes, à titre d'exemple. Si jamais il dépasse ces 2000 requêtes sur cette période de 15 minutes, à partir de ce moment-là, on va dire que chaque nouvel appel va être bloqué et qui devra attendre le, la fin de ces 15 minutes pour du coup pouvoir de nouveau euh, refaire des appels. Alors, le, la solution, ça marcherait bien si on a un client un peu comme ça, qui est vachement sympa, qui appelle de manière très régulière pendant ces 15 minutes, au final, là, il a fait ses 2000 appels sur les 15 minutes, il n'a pas dépassé, tout le, monde est, euh, tout le monde est content. Seulement, comme l'a dit Laure, on a un peu des clients déjà qui ont des, des manières de fonctionner un peu différentes, et puis on en a d'autres, du coup, qui vont arriver sur une période du coup sur, la, sur une période qui est contenue dans ces 15 minutes, à faire ces 2000 appels, mais par exemple, là, sur une période qui est beaucoup plus réduite, euh, qui dure seulement 3 minutes. Après, si on multiplie ça, du coup, par le nombre de clients, en fait, on se retrouve très vite avec quelque chose qui n'est pas forcément mieux qu'avant, puisque on autorise toujours les clients à requêter sur des très très courtes périodes, euh, beaucoup. Et en fait, on ne les a pas du tout encouragés à, à, à réduire leurs appels et à les, les répartir dans le temps. En fait, on n'a pas bloqué le, le mauvais usage de l'API qu'on cherche à bloquer depuis le début. voire même pire, comme le disait Laure, on a, comme on est du B2B, on a des clients qui font des batchs, en tant que développeur, on aime bien placer ses batchs à des heures euh, qu'on connaît à peu près. On les place à heures pile, on les passe euh, toutes les euh, heures, 15 minutes, 30 minutes. Donc au final, il y a de fortes chances qu'on se retrouve avec, euh, avec, pas de bol, avec des clients qui du coup bah, lancent leurs batchs de manière euh, synchronisée. Alors, ils ne le, le savent pas, mais ça, ça arrive. Et puis euh, derrière ça, ce qui peut se passer aussi, c'est que si les clients font des batchs et qu'ils se retrouvent bloqués au bout d'un certain temps, si au bout de 15 minutes ils se retrouvent tous débloqués en même temps, ben en fait, ils vont peut-être continuer leur batch et le reprendre tous en même temps. Donc en fait, la solution qu'on avait imaginée au début de juste incrémenter un compteur, plutôt que de lisser les appels et d'alléger la charge sur la plateforme, en fait, elle a, juste, elle a de fortes chances de concentrer cette charge sur une période de temps qui est euh, vraiment très, très limitée. Donc en voulant limiter les clients, en fait on a mis en plus en péril la plateforme que ce qu'on avait avant. Donc ce qu'on veut au final, c'est lisser cette charge et inciter les clients à la répartir dans le temps. Euh, mais pour autant, on veut quand même pouvoir les autoriser puisque justement ils ont des batchs ou euh, ils ont euh, éventuellement parfois besoin de faire face à des appels, euh, justement à une période d'appel euh, importante. On est du B2B, où on fait des marketplaces, du crowdfunding, tout ça. Euh, quand, un, quand un de nos clients lance un projet sur le web ou qu'il euh, y a un nouveau produit qui sort, il est normal et et voulu du coup que le client puisse répondre à la charge que le nouveau produit induit. En fait ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche, ce qu'on va vouloir améliorer là, c'est du coup avoir un bucket qui va être glissant. Alors, un bucket glissant, qu'est-ce que c'est au final Jusqu'à présent, dans les exemples que j'ai donnés, on le temps de ce bucket, c'est aussi notre temps d'échantillonnage la précision avec laquelle on mesure ces appels dans, dans cette durée, c'est exactement la même que la précision du bucket. Le bucket glissant, lui, il va avoir une période d'échantillonnage qui va être euh, bien plus faible que, euh, que le bucket fixe. Si je prends un, un autre exemple, sur un, imaginons un bucket qui dure une centaine de minutes, et on découpe euh, ce bucket en 10 périodes de 10 minutes. Ce que ça permet de faire, du coup, c'est que chaque petite tranche, on va la redistribuer au fur et à mesure, et du coup, au final, ce que ça, ce que ça, nous, ce que ça nous permet, c'est qu'au lieu de mesurer un temps qui dure euh, une période fixe de 100 minutes, en fait, on va mesurer en permanence les 100 dernières minutes que l'historique le, le, au final des requêtes, du nombre de requêtes des clients sur les 100 dernières minutes. Alors du coup... Ça change pas forcément grand-chose, surtout si on a des clients qui font des batchs. Euh, parce qu'au final, le fait d'avoir le bucket glissant, ça impose pas au client de lisser sa charge. C'est juste qu'éventuellement, ça, euh, ça, ça va lui permettre de la récupérer quand il a consommé beaucoup de, beaucoup de requêtes à un instant, il va, la, il va pouvoir la réutiliser un peu plus tard plutôt que juste à la fin de ce bucket. Euh, du coup, pour faire ça, en fait, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir euh, plusieurs buckets. Alors du coup, plusieurs buckets glissants. puisqu'on va prendre des périodes de temps qui sont différentes entre ces buckets, et ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va pas avoir, entre la durée des buckets et le nombre de requêtes qu'on autorise, on va essayer de pas être proportionnel. À titre d'exemple, tout à l'heure, je donnais euh, 2000 requêtes dans euh, dans une tranche de 15 minutes, mais en fait, peut-être on autoriser que 3000 sur 30 minutes, et pourquoi pas que 4000 sur une heure. Ce que ça va permettre de faire, du coup, c'est que ça va laisser la possibilité aux clients euh, de faire des bursts, mais de manière maîtrisée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ces bursts durent trop longtemps, on veut justement qu'ils restent sur une période de temps concentrée, et pour autant, euh, dans la durée, ça lui permet d'avoir euh, une charge qui est relativement élevée, mais qui reste, euh, qui reste maîtrisée. Alors du coup, pour, euh, pour implémenter tout ça, on cherche une solution du coup qui ne va pas impacter les clients, parce que on cherche ici à mesurer euh, les appels que, que les clients font. Euh, on, si on peut trouver une solution qui évite de, de ralentir les, les appels, c'est pas plus mal. On cherche aussi quelque chose qui est fiable, et peut-être que vous l'avez pressenti, mais au final, on est, commence à être un peu loin d'un compteur, euh, de juste un petit compteur, donc on cherche quelque chose qui a quand même une certaine structure dans les données pour pouvoir stocker toutes ces informations et s'y retrouver dans, dans ces infos. Alors, pour faire ça, on a choisi du coup d'utiliser Redis. Euh, au final, euh, Redis, on aurait pu très bien, dès la première solution, juste d'avoir un compteur incrémenté, on aurait pu l'utiliser. Ça répond très très bien à ça. L'utiliser comme un compteur en RAM qui est partagé par plusieurs serveurs, éventuellement mettre de la redondance, des clusters, ce genre de choses. Mais ça répond aussi du coup à l'implémentation plus complexe que j'ai présentée sur la fin, puisque du coup, on... Redis a aussi, euh, au-delà de juste un compteur, il y a juste pas mal de types de données différentes, pas mal de structures surtout de données qui permettent de faire ce qu'on a besoin. Alors au final, euh, l'algorithme, grosso modo, tel qu'il existe en prod aujourd'hui pour le rate limiting, il ressemble euh, à peu près à ça. Donc on est vraiment bien bien loin de juste un compteur incrémenté. L'important ici, ce n'est pas forcément de comprendre cet algo, c'est plus de voir qu'avec la complexification de cet algo, on a besoin d'accéder à des données euh, dans Redis, on a besoin euh, de les traiter, on a besoin d'avoir des conditions sur ces données pour du coup répondre de façon euh, appropriée euh, aux clients. Du coup, si on, impl on implémente tout ça euh, un peu naïvement, en fait, on va se retrouver à faire pas mal d'allers-retours avec Redis pour aller chercher ces données, et puis bah, derrière sur notre serveur applicatif, en fonction de ça, prendre ou telle ou telle décision et puis faire la, le, la partie suivante de l'algorithme qui va modifier les données, etc. Alors, On pourrait penser utiliser une instruction de Redis qui est faite pour ça, quelque part, qui s'appelle l'instruction multi. Le problème de ça, c'est que l'instruction multi, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle permet d'envoyer plusieurs commandes en un seul morceau, mais de manière, euh, on connaît à l'avance la liste des commandes qu'on veut envoyer. Il n'y a aucune possibilité de mettre une logique dedans, en tout cas une logique, suffisamment complexe pour l'algorithme qu'on a besoin. Du coup, cette solution-là, elle est totalement euh, totalement hors-jeu, et ce qu'on a, qu a choisi de faire plutôt, c'est d'avoir un script Lua qui tourne intégralement sur Redis, et qui s'occupe entièrement de, euh, de l'algorithme du rate limiting, à savoir, on requête cet, cet algo dans Redis avec les paramètres qu'on a besoin, et en sortie, on a les toutes les informations qu'on a besoin. Est-ce qu'on autorise le client Est-ce qu'on le bloque est-ce qu'on est qu vient de le bloquer et dans ce cas-là, de notifier les autres serveurs aussi pour euh, de, de les notifier que ce, ce client vient d'être bloqué est-ce qu'à l'inverse, au final, la requête qu'il vient de faire, il est passé dans un état au final de, de déblocage et euh, dernier truc important est-ce qu'on autorise, est qu autorise sa requête du coup, pour faire ça, on utilise euh, plusieurs types de données dans Redis. Principalement, on a des sorties de sets qui, du coup, sont des listes ordonnées. Ça, c'est pour le détail. On a des hash pour stocker les propriétés euh, des buckets et des clients, de la configuration, parce que j'en ai pas vraiment parlé, mais en fait, tout ça, c'est configurable. Le nombre de buckets est configurable. Euh, la durée de ces buckets est configurable. Combien de requêtes on peut faire dans chacun de ces buckets est également configurable. Et éventuellement, on peut aussi ajuster en fonction de certains besoins par rapport euh, à certains clients. Et on utilise, le dernier truc qu'on utilise, c'est du coup un système de pub-sub juste pour notifier les serveurs euh, quand il y a des événements qui se produisent, juste pour ne pas s'amuser. Euh, si un client est bloqué, on n'a pas besoin au final de de nouveau requêter le rate limiting pour le savoir. Il suffit juste de notifier les, euh, les autres serveurs. Alors du coup, avec tout ça, euh, on peut se poser la question de savoir bah, ça donne quoi au niveau de la, euh, des perf. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne voulait pas impacter le client, on ne voulait pas que le rate limiting impacte le client euh, lors de son appel. Alors au final, euh, en prod actuellement, en end-to-end, -end, donc à savoir quand on cherche, euh, quand on arrive dans l'applicatif et qu'on cherche à savoir, à interroger le rate limiting, à savoir ce qu'on doit faire, ça prend grosso modo entre 1 et 2 millisecondes euh, pour quasiment tous les cas. Donc d'un point de vue du client, c'est à peu près euh, c'est totalement transparent. Alors, il nous reste quelques petits points à régler derrière. C'est qu'on veut limiter le client, on veut éventuellement pouvoir le bloquer, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il faut que ce soit fail safe. Il ne faut pas que dans notre implémentation du rate limiting, si jamais pour X raison l'infra tombe, c'est jamais arrivé depuis un an et demi en prod sur le rate limiting, mais imaginons que Redis euh, se casse la figure. Euh, on ne veut pas que du coup euh, cette perte de l'infra. Dans, à cause de notre implémentation, face que bah, par défaut les clients se retrouvent bloqués. Alors, il y a un moyen un peu simple, très simple de faire ça sans pour autant euh, induire toute cette logique dans, dans l'algo du rate limiting, et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis une couche par dessus qui, en, dans le cas où tout se passe bien, bah, fait les appels au rate limiting, et dans le cas où la connexion est coupée, ou une, une, une communication est compliquée, va euh, bah, en fait juste simuler de laisser passer le client. Alors, le désavantage de ça c'est que l'API devient open bar, mais euh, normalement ce n'est pas des situations qui durent. À titre d'exemple, les seuls problèmes de connexion qu'on a eu, euh, grosso modo, ça n'a pas duré depuis que de quelques millisecondes à chaque fois. Donc, au final, euh, ça gêne personne. Et il y a un dernier truc qu'il faut euh, penser par rapport au fail safe, c'est que euh, Redis stocke ses données en RAM, il a une certaine quantité disponible. et de, de la même manière c'est jamais arrivé pour l'instant parce qu'on a à peu près bien dimensionné le truc mais on pourrait imaginer qu'il bah, n'a plus suffisamment de place pour stocker toutes ces données euh, plus derrière ça Redis de base a un temps de vie sur les clés et sur les données qu'il efface au bout du coup d'un certain temps si jamais il se retrouve en manque de place il va essayer lui de décider quelles données effacer pour pouvoir faire de la place à des données fraîches, en général il fait ça sur les données les plus anciennes mais du coup tout ça, ça peut donner qu'il faut assumer aussi dans l'implémentation que bah, les données peuvent être quelque part corrompu on peut s'attendre à avoir des informations quelque part et puis en fait bah, on les ajuste plus parce que la charge a fait que on avait mal dimensionné le système et du coup il nous manque des informations. Donc toute la logique de fail-safe, il faut qu'elle prenne ça en compte aussi de dire que si les données sont corrompues, bah, on n'a pas trop de choix que de laisser passer le client et que de repartir de zéro ou d'essayer de reconstruire les données comme on peut pour le prochain appel. Alors, dernier petit truc quand même, euh, ce qu'on veut, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le client soit conscient euh, qu'il y a un rate limiting, qu'il sache où il en est euh, dans son dans son utilisation, et puis euh, qu'il sache aussi parfois quand il y, y a une erreur qui lui revient, que ben, en fait c'est pas une erreur applicative, c'est juste qu'il a dépassé le quota qui lui était fixé. Alors on a une API REST, donc grosso modo pour ça, il euh, y a deux moyens de communication, il y a les codes de retour HTTP, et puis il y a les headers, si on ne veut pas commencer à jouer dans nos modèles applicatifs, ce qui n'est pas du tout le cas. Du coup, pour ça, il y a un code HTTP qui existe, qui est dédié, quel 429, pour too many requests, et qui donne exactement euh, cette information-là, de dire, trop de requêtes, tu as fait trop de requêtes actuellement au serveur, donc, pour l'instant, tu es coupé. Pour ce qui est des headers, par contre, euh, en fait, on a fait, euh, on a fait le choix, du coup, de sachant qu'on a un nombre de buckets qui est variable, de retourner un set de headers par bucket, et du coup de fournir plusieurs informations au client en espérant qu'il les utilise pour, euh, dans l'exemple le, que je donnais tout à l'heure sur le batch par exemple, de dire que s'il si a énormément de trafic actuellement sur sa plateforme par ses, par ses utilisateurs, et qu'il voit que son quota de rate limiting commence à être un peu menu, peut-être qu'il peut décaler automatiquement la, le lancement de son batch, et reporter ça à un moment où il aura beaucoup moins de charge, et donc plus de disponibilité de notre, de notre côté. Du coup, pour faire ça, on lui file euh, trois headers. Euh, le, le premier qui est euh, la valeur actuelle, à savoir combien il a consommé euh, dans un bucket. Le deuxième qui est la valeur restante. Euh, en gros, ça permet aussi avec les deux valeurs de savoir euh, quelle taille de bucket le client a. Il suffit qu'il additionne les deux et il sait le quota qu'il qu dispose. Et le, la date à laquelle ce bucket sera entièrement euh, entièrement euh, Alors, du coup, pour un bucket fixe, c'est à peu près c'est à peu près simple de s'imaginer la chose. Par contre, pour un bucket glissant, comme je disais, comment on redistribue au fur et à mesure, en fait, cette date, grosso modo, bah, c'est à peu près la durée du bucket si jamais le client ne fait aucune requête à partir de maintenant. Parce que la date où son bucket sera entièrement restauré, c'est chaque euh, quand on aura redistribué chacune des tranches. Euh, sur les 100 dernières minutes, si je reprends l'exemple de tout à l'heure. Donc en gros, ça sera dans 100 minutes. Donc ça, c'était pour euh, la partie euh, communication avec le client. Et du coup, pour la communication avec le client en, en direct, plus que dans l'implémentation dev je vais laisser la place à Yann. Hop là. Euh, donc du coup euh, là on a parlé du, du problème qu'on avait euh, de la solution qu'on a mis en place et bah, la prochaine étape en fait c'est de le mettre euh, réellement en prod euh, le truc c'est que là, la solution technique dont on a, pas par... dont on a parlé on n'a pas parlé en fait des niveaux qu'on utilise euh, et de la façon dont on les a fixés parce qu'on ne peut pas vraiment choisir arbitrairement et se mettre à bloquer des clients comme ça du jour au lendemain euh, une fois en fait qu'on qu fixe ces niveaux, c'est pareil, il faut euh, arriver à les communiquer. Il faut que nos technical account managers, euh, dès qu'un client est onboardé chez nous, puissent mettre au courant nos clients de, des limites en gros, de l'API. Euh, et nous, au moment où on a tout mis en place, euh, vu que c'était une sorte de, de breaking change euh, et qu'on ne fait pas normalement de breaking change sur, sur notre API, euh, il fallait euh, faire toute une communication pour qu'ils puissent euh, tous être au courant. Et parallèlement à tout ça, de notre côté en fait, il fallait que nous on ait les outils en interne pour que qu'on euh, puisse suivre de façon hyper précise ce qui se passe, et euh, être à même d'informer nos clients s'ils ont un problème, et d'en savoir un peu plus sur ce qu'ils faisaient réellement. Donc du coup on va parler un petit peu de tous ces sujets. Euh, pour préciser un petit peu la façon dont on a fixé les niveaux de rate limiting chez nous, euh, il faut comprendre qu'on a vraiment une typologie de client qui est assez euh, binaire on va dire, on a des, des boîtes qui euh, se montent, des startups. Vous avez envie demain de monter une marketplace, vous allez prendre Mango et du coup, vous allez commencer chez nous à, à faire peu de requêtes. Euh, on vous souhaite d'en faire beaucoup, mais au début, vous allez commencer avec pas beaucoup. C'est par exemple l'exemple qu'on qu voit en bas, qui est enfoncé. Et après on a un deuxième type de client, euh, qui est un client qui a par exemple une, une énorme marketplace, qui marche très très bien en Europe, et qui du coup va switcher de provider de paiement et va arriver chez nous. Au moment où ils arrivent chez nous, ces clients-là en fait, ils ont déjà énormément de, de requêtes, et ils vont en faire énormément. Donc du coup, quand on a un petit peu euh, vu ça, euh, le premier truc à faire, ça a été de se dire, bah, ok, on va regarder un petit peu le trafic euh, que font ces clients-là aujourd'hui chez nous, aussi bien des gros clients que des petits clients, et puis on va essayer de voir... Euh, Globalement, ce qui peut se passer, est ce qu'il faudrait leur autoriser, ce qu'ils font d'habitude euh, et les niveaux auxquels ils, ils, ils font des appels d'habitude. Euh, un point du coup qui est, qui est intéressant, c'est que bon, on, on, log, euh, on a toute une stack et la Logstash, Kibana, qui nous permet en fait de voir exactement ce qu'ils font. Et la première étape a été de se dire, bah, ok, on va prendre des clients exemple des gros clients chez nous, et puis on va regarder ce qu'ils font, tout simplement. Donc là, du coup, on a un exemple sur, euh, sur 7 jours. On voit qu'au milieu, il y, y a un petit pic. Contrairement aux autres jours, ça n'a pas été forcément euh, hyper régulier. On regarde un peu plus en détail sur 24 heures. Euh, effectivement, euh, il semblerait qu'entre 14 heures et 17 heures, il soit passé quelque chose. Quand on va un peu plus dans le détail, c'est pareil, c'est assez régulier, sauf en fait un pic. Et quand on regarde encore plus dans le détail, on se rend compte qu'effectivement, sur 15 minutes, il s'est passé quelque chose. Et en fait c'est comme ça qu'on s'est dit, enfin ça s'est répété sur pas mal de clients, qu'on a des, des modèles où euh, quand un client par exemple va euh, lancer un nouveau projet, on a notamment du crowdfunding immobilier, où en fait le projet est en ligne, et pendant quelques minutes il va y avoir beaucoup de choses, et après ça va se calmer tout de suite. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à, une, à des durées de bucket euh, à 15 minutes. Euh, et ensuite comme le disait Bertrand, ben, en fait, tout simplement l'idée c'est que ce bucket sur 15 minutes, on ne va pas mettre la valeur doublée sur 30 minutes, mais on va légèrement baisser, sur 60 on va encore baisser, et après sur 24 heures on va énormément baisser. Et donc ça permet de, à des clients d'avoir des pics comme ça de charge qui nous, nous sur 15 minutes sont parfaitement acceptables, mais qui par contre ne le seraient pas en fait sur des durées beaucoup plus longues. Hum, on en a parlé un petit peu. Hum, L'intérêt d'avoir une, une solution qu'on est faite euh, complètement chez nous, c'est que c'est hyper configurable. Et euh, pour reprendre l'exemple de la typologie de clients avec des petits et des grands clients, un grand client qui arrive chez nous, euh, avant qu'on le mette live, il a par exemple des phases où il va devoir euh, créer énormément d'utilisateurs chez nous. Et euh, si on le laisse du coup sur un système où il est réclimité euh, hyper rapidement, c'est des, des phases de, de transition qui ne sont pas forcément euh, faciles et simples. Et donc du coup, avec une solution qui est parfaitement configurable, on peut mettre des niveaux euh, dans certaines situations pour certains clients qui seront plus adaptés à ce dont il a besoin. Donc là, c'est juste des, des exemples pour donner une idée, mais en gros, on peut assez facilement gérer euh, nos niveaux. On peut choisir, du coup, de rajouter des buckets avec des durées différentes, avec des euh, nombres d'appels différents, et de les appliquer euh, ou pas euh, à tout le monde. Euh, donc maintenant qu'on a un peu... Euh, en gros, étudier nos clients, la façon dont ils se servent de l'API et qu'on a fixé des niveaux. Euh, L'idée a été de se dire, on ne peut pas vraiment les activer directement comme ça parce qu'on on a quand même le risque de bloquer des gens euh, qui sont live aujourd'hui. Et donc, on a fait euh, une sorte d'activation silencieuse où, en gros, le code était en prod. Tout était fait pour... Euh, tout le système était en place, sauf un point qui était, on bloque le client. Donc, en fait, tout le reste était bon. C'est-à-dire qu'on comptait réellement. Euh, nous, on recevait des vraies alertes. Mais par contre, le client, lui, n'était pas bloqué. Et donc ça, on a eu toute une période pendant euh, quasiment 2-3 euh, mois où euh, on a regardé ce qui se passait réellement en production et où on a reçu des vraies alertes et qui nous a permis en fait, de mettre à niveau euh, les différents buckets qu'on avait choisis euh, théoriquement. Donc Bertrand avait cité le 2000 euh, en 15 minutes, c'était théoriquement ce qui, ce qui correspondait. En fait, dans la réalité, c'est un petit peu plus aujourd'hui. Et c'est juste parce que bah, ça correspond à l'usage global de nos clients et ça correspond à ce que nous on est capable d'accepter euh, sur notre infra. Euh, juste pour info, bah, du coup ça c'est une notif Slack, mais euh, le fait pareil d'avoir fait un truc chez nous fait que les alertes on en fait ce qu'on veut en fait. On, on peut les faire euh, par mail, par Slack, ce qu'on veut. Le plus pratique étant du coup nous d'avoir Slack parce que tout simplement euh, ça permet aussi bien aux admin sysques, que moi, côté qualité, que euh, nos technical account managers, d'avoir accès à cette info-là. Parce que cette info-là, elle n'est pas spécialement euh, privée ou quoi que ce soit. Elle est hyper intéressante aussi pour nos, nos technical account manag managers qui, par exemple, quand ils reçoivent euh, un appel d'un client, vont en live euh, directement pouvoir savoir si euh, il est en train d'être bloqué en ce moment et, euh, et avoir un peu plus d'infos sur, sur le blocage en question. Donc, Juste pour euh, me remettre un peu une timeline, donc, euh, la solution a été développée, on a fait une activation silencieuse euh, au bout d'un moment on a fait une, euh, du coup la vraie activation euh, Cette vraie activation c'était en août dernier Et en fait avant de faire cette vraie activation il y avait tout un point qui était assez important, c'était la, la communication Parce que sur notre API du coup on a une version 2, une version 2.0.1 avec des breaking changes euh, Là le rate limiting c'est un petit peu comme si on avait euh, un autre type de breaking change C'est à dire qu'on est susceptible de, de bloquer un client alors que c'était quelque chose qui n'était pas possible avant donc du coup pas mal de, de choses à faire sur la communication, sur euh, faire apparaître ça dans nos newsletters avant, faire apparaître ça dans des, les release notes des releases qui étaient juste à ce moment là, et se débrouiller pour qu'en fait on soit à peu près sûr que tous nos clients soient au courant que ça arrivait en production. Hop là euh voilà, ça c'est un peu nous en fait le jour de l'activation réelle, où on se dit, euh, bon là on vient de mettre quelque chose, et en fait on, est, on a un système qui théoriquement est capable de, de bloquer tous nos clients si ça se passe pas bien. quoi euh, Et donc bien entendu, bah, le premier jour il y a eu des alertes, euh, c'était forcé, on... le, le, le jeu est toujours comme ça. Euh, et donc du coup bah, la première alerte c'était un petit peu le bas de combat, euh, est-ce qu'on est réellement en train de bloquer un, un mauvais comportement ou est-ce qu'en en fait on vient de bloquer un client et on a un vrai problème de en prod euh, Bon, il s'avère qu'après avoir cherché un petit peu, c'était effectivement un client qui venait de lancer euh, un batch sans le vouloir de son côté. Et euh, c'était juste une, une erreur de son côté qu'on venait de bloquer. Et que ça, en fait, on venait juste de complètement valider toute notre solution parce que c'était exactement le type de comportement qu'on voulait bloquer. Hop là. Euh, donc, du coup, après cette activation, en fait, il euh, y a des choses intéressantes. Qui, qui sont apparus, c'est qu'en regardant un petit peu toutes les alertes qu'on recevait, bah en fait, il y a des, des espèces de, de patterns qui apparaissent assez rapidement, ou euh, des choses qu'on ne monitorait pas forcément avant, des, des clients qui, par exemple, faisaient euh, des batchs à, à heure fixe, on savait qu'il y en avait qui, qui le faisaient, on ne savait pas exactement qui ni quand. Là, avec le rate right en fait, on s'est rendu compte que c'était complètement hyper simple en fait, d'avoir cette info-là. Et donc, on a pu commencer à être euh, proactif vis-à-vis de ces clients. C'est-à-dire que... Euh, quand quelqu'un remarque un pattern particulier sur un client euh, et que c'est à peu près obvious qu'il euh, pourrait faire mieux et qu'il pourrait arrêter d'être limité à chaque fois qu'il lance son, son batch, bah, du coup, on peut ouvrir des clients, on peut demander à Notam d'aller discuter avec ces clients-là et d'essayer de modifier leur implémentation. Euh, au début, on en avait beaucoup. Et puis, en fait, au fur et à mesure, bah, les gens qui sont onboardés connaissent leur limiting donc du coup, savent qu'il ne faut pas le dépasser. Les anciens clients ont fait évoluer leur système et donc on en a de moins en moins. Donc, c'est plutôt agréable de voir que une solution qui, au départ, n'était pas forcément euh, prévue pour ce genre de choses bah, a aussi d'autres bénéfices. Euh, juste un dernier point du coup sur, sur la partie euh, monitoring, où euh, nous, de notre côté, c'est quand même euh, hyper pratique en fait de pouvoir voir euh, directement quand un client a dépassé son rate son limiting euh, si c'est par exemple parce qu'il a fait euh, un type d'appel en particulier, ou alors euh, si c'est euh, parce qu'il euh, a une boucle qui tourne sur euh, un endpoint euh, très précis. Et donc du coup, avec euh, Kibana, on peut faire vraiment pas mal de choses là-dessus. Et euh, maintenant, c'est un outil qui, au départ, était vraiment plutôt, on va dire, côté tech, et qui maintenant est complètement côté support. Et nos équipes euh, support et technical account managers, en fait, peuvent directement euh, suivre le sujet du rate limiting euh, là-dedans et avoir une idée hyper précise, en fait, de ce que font nos clients. Et donc pour la fin, je vais laisser euh, la parole alors. Ouais, du coup, est-ce que c'est la fin de l'histoire Est-ce qu'on est content de la solution mise en place alors, euh, ouais, globalement, on est, euh, on est assez content de la solution mise en place. là On a, on a vu, effectivement, on avait euh, trois mois de, de tests euh, silencieux, un peu, plus, un peu moins d'un an maintenant de, comment, de, de, de, de production sur le, sur le sujet. L'objectif est atteint, c'est-à-dire que, globalement, euh, le comportement de certains clients ne gêne plus les autres. Euh, ça a plusieurs effets euh, assez bénéfiques euh, le premier c'est que je ne débarque plus dans le bureau des technical account Manager en disant non mais là le client faut le bloquer maintenant <rire> tout le monde est un peu plus zen euh, ensuite ben, c on, a, on a comment dire on a un peu repris aussi le contrôle sur la plateforme sur, de ce point de vue là euh, c'est à dire je pense que le nombre de requêtes par client en tout cas a, a plutôt diminué Maintenant, ce sont les clients qui contactent euh, le support euh, quand ils ont été bloqués ou quand ils savent qu'ils vont avoir besoin d'un nombre de requêtes euh, un peu plus important, donc euh, pour euh, des besoins de migration, euh, de compta, euh, de pics d'activité. Et du coup, nous, à la fois, on peut leur, de temps en temps, leur proposer une, une meilleure solution, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller interroger tous leurs paiements, on est capable de, euh, enfin, on, est, on leur propose de faire un reporting sur le sujet. Euh, et même on, on leur permet plus facilement de faire ce genre de choses c'est à dire qu'ils demandent une migration on fait oui ok on va la faire comme ci, si, et comme ça à telle heure nous de toute façon on sait que ça sera à telle heure on peut surveiller en même temps et puis, euh, puis ça va bien se passer euh, effectivement euh, aussi comme euh, comme Yann disait bah, si on voit qu'un client euh, a un comportement euh, spécial on est capable nous de le contacter même si ça se produit de moins en moins souvent euh, pour, euh, pour voir avec, euh, avec lui euh, ce qui se passe. Euh, la petite déception, c'est qu'à notre connaissance, on n'a aucun client qui utilise les headers qu'on a mis en place pour qu'ils puissent suivre leur activité. Bon, <rire> c'est pas très grave, puisque du moins de, de notre côté, ça, ça fonctionne. Euh, Est-ce que c'est la fin de l'histoire Alors, pas tout à fait. Euh, on a du coup quelques limitations. Alors euh, par exemple, on, on, ne, on ne rate limite actuellement que les appels qu'on qu qu a authentifiés, donc on sait que c'est le seul ce client qui les a fait. Euh, une des, la raison principale, c'est qu'on veut pas que un tiers puisse bloquer un client. Euh, comment euh, pas malencontreusement, mais plutôt euh, hum, malveillant, ouais. De manière malveillante. Donc on ne bloque pas les, les appels non authentifiés, en particulier on ne bloque pas les appels qui arrivent en entrée non authentifiés, c'est-à-dire les appels d'authentification. Ça, On sait par exemple qu'on a une, on sait qu on pourrait le faire en, en, tout cas en sortie, on pourrait les comptabiliser une fois qu'ils sont authentifiés, ce qui n'est pas le cas actuellement. Euh, D'autre part, ce n'est pas, pas une protection totale, c'est-à-dire qu'un client pourrait toujours saturer euh, certains, euh, certains éléments de l'infra, typiquement la bande passante. Dans ce cas-là, ben, ça, ça va rendre plus effectivement à du déni de service et on a d'autres solutions euh, mises en place, euh, de, du firewall applicatif, ce genre de choses. Euh, voilà. Euh, en conclusion, il bah, y a d'autres entreprises qui ont fait des, des articles de blog sur le sujet. Euh, Stripe, par exemple, qui est un gros acteur américain de, de paiement, pour ceux qui ne connaissent pas. A fait un papier il y a quelques semaines maintenant sur le sujet. Ils présentent exactement les mêmes enjeux, à peu près les mêmes solutions. Ils rentrent plus dans, enfin, leur système de rate limiting est plus avancé. Donc par exemple ils sont capables de limiter des, de faire des limites sur les nombres de requêtes concurrentes des clients ou de, ils peuvent prioriser aussi du trafic par rapport à d'autres. Typiquement, chez nous, ça donnerait, on, on priorise plutôt le trafic de paiement, et puis tout ce qui est euh, requête pour faire du, des reports, etc., on, on les met de côté. Donc par exemple, en cas de problème en production, c'est des, des choses qu'apparemment euh, ils peuvent faire. Euh, Cloudflare aussi a, a publié un article assez récemment sur leur solution de rate limiting, que du coup ils mettent en, en, comment, à disposition de leurs clients, et ils rentrent pas mal dans le détail sur, euh, sur la solution, c'est euh, un, une implémentation sur Nginx, avec du Lua aussi, C'est pas tout à fait le même algorithme que, que nous, c'est un algorithme dit de leaking bucket. Voilà donc si ça vous intéresse aussi vous pouvez aller, euh, aller voir. Euh, et alors petit aparté puisque on est là euh, et que l'équipe de Mangopay est en partie au Luxembourg, en particulier l'équipe de Swiss Admin, euh, nous cherchons actuellement quelqu'un pour renforcer l'équipe. <rire> donc euh, voilà, je fais un petit peu de pub. donc euh, si ça vous intéresse vous ou votre petite soeur etc, euh, venez nous voir. Voilà. Et pour finir, bah, on prend les questions euh, que, vous, que vous avez. Oui Est-ce qu'en fait, en, en, quand vous monitorez en fait, des, le comptage de, de 8 en fait, par ces requêtes quantifiés, est-ce que vous corrélisez ça avec euh, l'IP qui vous a fait de manière de détecter si potentiellement un pilier, par exemple, c'est des piquets sacs de l'API ou un truc comme ça Alors, on ne le fait pas. C'est pas, pas le... Comment dire euh, on n'a pas de contrôle sur le, les IP des clients, ils sont censés être euh, comment, responsables sur leur, sur leur clé d'API. Et ce n'est pas le rôle du rate limiting de, de pouvoir les bloquer là-dessus. Euh, ouais. Par contre, il y a un truc à ajouter là-dessus, c'est qu'en fait, euh, quelques mois après avoir fait le rate limiting, en fait, on s'en est servi pour, faire un, pour contrer le bruit de force. Parce qu'en fait, quelque part, le bruit de force, c'est comme un peu un rate limiting, euh, si on l'emploie différemment, c'est-à-dire si on compte le nombre d'authentifications qui ne sont pas bonnes, et qu'on l'autorise dans un certain nombre de temps, euh, qu'on a un bucket du coup, dans l'eau qui doit durer un truc genre deux mois, sur lequel on compte qu'il ne faut pas que ça dépasse un certain un nombre. Donc en fait, on ne le fait pas dans le rate limiting, mais on s'est servi du rate limiting pour implémenter une protection contre le brute force. Ah là, c'était plus pas tellement le brute force, c'est un client qui s'est fait taper sa clé d'API, c'est un grec, mmh. et qu'en fait, il se fait utiliser à, sur le côté sa clé sans qu'il le sache. En vous vous êtes l'endroit qui qu'il reçoit, ça permettrait pour d'être attention, on hein, a si fait des appels dans un cadre légitime, donc pas du nom, mais d'une zone géographique ou d'une IP qui ne vous appartient pas. Ou ne vous pas de... oui. le, le truc aussi, c'est qu'on a quand même pas mal de clients qui sont sur des services de cloud, etc. Euh, on, bloque pas, on peut difficilement bloquer leur, euh, leurs IP, sauf peut-être à l'heure de enfin, voilà Oui. Euh, J'avais deux questions sur les exécutifs d'administration de l'exécutif. Alors, la première c'est est-ce euh, que vous avez pensé ou envisagé de faire des auteurs euh, différents par type de requêtes qui ont peut-être un impact différent sur votre euh, backend derrière, essayer de euh, plus limiter les choses qui sont coûteuses en termes de ressources chez vous. Et, euh, et l'autre chose c'était, euh, on a donné d'avoir un système de centralisation de log qui, qui est bien fait. pourquoi vous n'avez pas pu faire une, une période d'activation silencieuse, vous n'avez pas fait une une simulation sur base des logs que vous aviez pour voir si les contenus du profil des, des clients ça allait bloquer ou pas en rejoint par exemple des, des logs de et, euh, que pas, vous avez dans système et est-ce que vous avez imaginé que euh, y a l'air d'avoir des profils de clients assez différents peut-être utiliser ces deux logs pour essayer de, je sais pas, de, de sortir différents profils que vous pourriez appliquer directement à des clients des configurations est-ce que je te laisse répondre sur la première la partie La ouais. première partie, qui était Je viens de la perdre. Oui. Alors, en fait, dans l'implémentation du Realty Meeting qu'on a faite, là, euh, tout à l'heure, je parlais de... C'est juste c'est plus compliqué qu'un 40++. Euh, en fait, dans l'implémentation, la seule chose à changer, c'est juste de, au lieu d'incrémenter de 1 à chaque fois, c'est de passer l'incrément. On ne l'a pas utilisé pour l'instant, mais on l'a évoqué plusieurs fois de dire de, que bah, des, au final, le nombre de requêtes autorisées sur ces 15 minutes pour toujours reprendre le même exemple, c'est peut-être 2000 mais il y a peut-être des requêtes qui coûtent extrêmement cher et que du coup ça responsabilise le client dans son usage et ça nous permet aussi quelque part lui, enfin ça nous permet éventuellement de communiquer, euh, ça nous permettrait puisqu'on le fait pas, et ça nous permettrait de communiquer de lui dire que ben, certaines requêtes soit coûtent cher, soit ben, en fait compte tenu du coup c'est qu'il n'a pas à les faire euh, en boucle ou tout le temps quoi. mais on l'a pas fait mais ça demanderait pas grand chose à implémenter en vrai ça demanderait juste de catégoriser un peu tous les endpoints et d'attribuer un poids à chacun de ses endpoints. Quoi. Et, je pense que... et, et pour la question sur les logs, du coup euh, on aurait complètement pu faire ça en fait. C est, c est, franchement, on aurait complètement pu le faire. C'est juste qu'on bah, ne l'a pas fait, on a fait une autre solution. Mais euh, ça, en fait, ça aurait plus ou moins apporté le, le, même, le même résultat. Euh, une chose qui serait intéressante, euh, qu'on ne fait pas aujourd'hui... Qu'on pourrait faire si on avait plus de, de, de temps à consacrer à ça, ce serait effectivement d'avoir une sorte d'algo qui adapterait plus ou moins en temps réel euh, et qui dirait bah, voilà, sur les six derniers mois, effectivement, on a des clients qui font de plus en plus de choses. Nous, côté infra, on est d'accord pour augmenter légèrement aussi. Bah, du coup, on autorise l'algo à s'auto-réguler euh, basé sur euh, les six derniers mois. Ce n'est pas un truc qu'on fait, mais ça pourrait être des améliorations. Ouais. Regarder sur le machine learning de la dernière stack Non <rire> La voilà. euh, <rire> présentation qui a été faite il y a 4 semaines à peu près, C'est assez intéressant. ça permettait justement de sortir des tendances mm. sur euh, certains chiffres, permettant de dire ben voilà, ça c'est un comportement euh, qui a été analysé sur une période de X, euh, là maintenant on est en dehors des clous, c'est pas normal, donc mm. on envoie une alerte. C'est vrai qu'on consomme plus ou on consomme moins. Ça génère euh, des, des, euh, des triggers euh, en conséquence. On a resté sur Il faudrait qu'on qu de regarde. <rire> <rire> Théoriquement, on n'a plus de temps. Ouais, non, Mais je ne sais, bon, sais pas, pas si... Ouais, ouais. Mais par contre, on a ouvert la discussion après. Hein. Il y a 15 minutes de battement. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on peut déborder un peu. Je ne vois pas. Vu qu'on nous chasse, encore, mais... qu nous chasse pas, pas. Ah, vas-y. Oui. Alors, ça serait intéressant, mais pour l'avoir déjà utilisé sur l'API de Spotify, ce qui est intéressant quand tu fais un batch comme ça, c'est au fur et à mesure que tu fais ton batch de l'adapter. Du coup, c'est dans la réponse du batch parce qu'au au final t'as un service de monitoring d'accord mais t'as ton batch qui est en train de tourner et pour ce qui est des clients de ces clients là ils ont peut-être euh, des appels qui tournent qui sont en, en gros en dehors de leur contrôle c'est le end user qui fait cet appel là et du coup c'est intéressant de l'avoir la, directement dans les retours du batch pour adapter éventuellement le batch en temps réel mais effectivement par contre euh, lui permettre de consulter ces données là avec un endpoint dédié ou un truc c'est vrai que ça serait intéressant quoi Ouais, juste pour ajouter un truc, euh, on a un dashboard du coup qui permet aux petits clients, enfin tout, tout le monde l'utilise mais les petits clients en sont friands parce que du coup ils sont pas forcément tech euh, et du coup le dashboard, la GUI permet de leur de voir un petit peu, euh, un peu de choses sur API, euh, on en a éventuellement discuté en fait d'avoir une sorte d'indicateur qui dirait bah, actuellement là vous avez dépassé vos limites, mais du coup ce serait vraiment utile, enfin... Là, en l'occurrence, ce serait vraiment utile pour des tout petits clients qui ne sont pas du tout tech, qui ont, par exemple, fait faire l'implémentation de l'API par, euh, par un freelance euh, au tout début, qui ne euh, savent pas du tout de, de quoi on parle et qui, en fait, du coup, auraient au moins cette indication-là qui pourrait permettre d'éviter au moins un aller-retour au support. Ou, en fait, ils contactent le support en disant bah, « Oui, effectivement, je suis rélimité. Et expliquez-moi comment on peut faire. » Aujourd'hui, c'est euh, je contacte le support parce que je comprends pas pourquoi ma plateforme ne marche plus. Quoi. Mais que pour les vraiment petits, parce que... Parce que moment où les gens l'implémentent chez eux et on une équipe IT, les headers sont là pour ça quoi.